Bien, ce matin, qu'est-ce que l'on va voir? On voir ce cas. -là, cette patiente-là, on l'a opéré il y a déjà pas mal d'années, 8-9 ans là-haut. Et je ne sais pas, je vous en avais parlé une fois, on avait rajouté un implant ici au milieu avant de faire le bridge en zircone parce qu'elle m'avait cassé plusieurs fois la partie antérieure en résine. Donc quand je lui ai fait le bridge en zircone préta, je ne voulais pas prendre de risque, donc on avait rajouté un implant juste avant de faire les circones en bas. On va faire la même chose. Alors là, c'est différent. Je vous montrerai après sur une autre radio. Elle avait tous ses implants en bas. Et vous voyez ici un implant qui avait été enlevé. Il avait été enlevé. L'implant était bien intégré. Par contre, il... cet implant la gênait parce qu'il se trouvait en position un petit peu trop vestibulée. Et il se trouvait au niveau de. On ne se trouvait pas au niveau de la gencive attachée, au niveau de la gencive libre, et ça lui faisait un petit peu mal quand elle parlait ou quand la lèvre bougeait. Donc j'avais décidé d'enlever de, cet implant-là, parce que ça la gênait depuis depuis quelques années. Et là aujourd'hui, on va lui reposer un implant en position plus postérieure, et ensuite on va lui faire les empreintes pour aussi faire le bridge en zircone complet, en zircone prétend. Je vous en parle de ça tout de suite après. Bien, l'implant a été posé. Voilà, l'implant qui, qui avait été enlevé auparavant, parce qu'il gênait, il a été posé. On vient de le poser tout à l'heure, ça a pris 2-3 minutes, pas plus, hein. Et donc, on a fait les empreintes dans la même foulée, on a fait les empreintes pour faire le triche le en silicone tau Là, on a rajouté des piliers transgingivaux sur ces implants qui étaient limite gingivales, de manière à ce que la gencive ne, se, ne recouvre pas les implants quand on va le reposer cet après-midi.